Le référencement désigne la discipline consistant à améliorer la visibilité d'un site web dans les moteurs de recherche. Cela consiste d'une manière générale à obtenir un apport de trafic ciblé vers un site web. Ce dossier présente une série de cours sur le domaine du référencement. Cela permet d'apprendre et mettre en application des techniques pour booster le nombre de visiteurs sur un site web. Pourquoi optimiser le référencement. L'apport de trafic obtenu grâce au référencement permet d'augmenter le nombre de visiteurs sur un site, lecteurs ou clients potentiels. Indirectement ça permet aussi d'améliorer la notoriété d'un site sur le web. Référencement efficace par mots-clés. Après avoir fait la liste des mots-clés à exploiter sur un site, il convient de bien les utiliser sur les pages de son site. Il faut généralement que chaque page optimise des mots-clés différents. Cet article explique des méthodes pour améliorer le positionnement d'une page pour un mot-clé, exemple. Mettre en gras un mot-clé dans le contenu. Long traîne. L'ensemble des visiteurs en provenance de Google avec des mots-clés peu populaires sont plus nombreux que le nombre de visiteurs qui vient à partir de mots-clés très populaires. Ce phénomène est appelé la longue traîne. Lorsqu'un site exploite pleinement ce phénomène, plus de 90% de visiteurs en provenance des moteurs de recherche peuvent venir grâce à la longue traîne. Évitez le contenu dupliqué. Présentation sur le double-gate-content 3 fiches de couleurs différentes Le double-gate-content désigne le contenu dupliqué sur un site. Les moteurs de recherche n'indexent pas toutes les pages du web, en particulier si deux pages sont trop identiques. Cet article explique les notions de base sur le double-gate-content et explique comment Google procède lorsqu'il détecte deux contenus trop similaires. Évitez le double-quête-content simple bulle avec point d'exclamation. Il y a des choses à savoir et aussi des techniques à utiliser pour se prémunir et prévenir tout risque de double-quête-content. Il faut penser aux moindres petits détails qui causeraient à tort des pages en doublon avec des URL différentes. Cet article présente toute une liste d'erreurs de double-quête-content plus ou moins communes, mais heureusement faciles à éviter. La balise Canonical pour éviter le double kit comptant bulle avec point d'exclamation. La balise Canonical est à insérer sur les pages web pour donner des informations au moteur de recherche. Elle stipule l'URL d'un contenu pour que chaque contenu unique ne soit présent que sur une seule URL. C'est une balise indispensable pour éviter certains cas de double kit comptant. optimisation avancée Dossier sur la Google Sandbox dunais sable Lorsqu'un site internet est trop bien optimisé à ses débuts, il y a des chances pour que Google utilise un filtre pour le déclasser dans les résultats jusqu'à ce qu'il détermine si le site est recommandable ou s'il s'agit de spam. Ce filtre appelé Google Sandbox peut faire perdre plusieurs dizaines de positions dans les résultats de recherche sur Google. Il est important de savoir comment Google gère la sandbox pour éviter une perte de visiteurs dès le début d'un site. Page Rank Sculpting Explication Le Page Rank Sculpting est une technique avancée en référencement un peu controversée pour son manque d'efficacité par rapport au temps que cela demande. La technique doit tout de même être connue et utilisée lors de la création d'un nouveau site ou d'une refonte de la hiérarchie des pages. référencement externe à un site généralité page rank explication pour véritablement assimiler l'importance des liens en référencement, il est primordial de comprendre le page rank cet article explique comment Google utilise le page pour connaître la popularité d'une page et présente un peu la méthode de calcul utilisée par Google page rank complément d'information ce Deuxième article sur le page rank donne des informations complémentaires sur cet indice. Il casse des idées reçues et explique notamment la différence entre le page rank réel d'une page et celle affichée dans la Google Toolbar. NoFollow Explication L'attribut tribu NoFollow est à placer sur les liens lorsqu'un webmaster n'a pas confiance en ces derniers, exemple. Lorsqu'il s'agit de spam. Cela évite de redistribuer du PageRank via le lien. L'élément est devenu un véritable élément d'optimisation pour le référencement. Cet article présente le no logo et explique le concept du DoFollow. Rank. Explication La notion de confiance des pages Web prend une ampleur grandissante pour les moteurs de recherche pour qu'ils évitent d'indexer des pages de spam. Le Trust-Trank est un indice utilisé dans les algorithmes des moteurs de recherche qui permet de privilégier la qualité à la quantité. Reconnaître le lien optimal pour un bon référencement lien entre deux pages. Tous les liens ne se valent pas. Pour obtenir un bon référencement il faut obtenir des liens de qualité sur des sites populaires de Cannes Cet article décrit les facteurs pour reconnaître un lien idéal pour un bon linking ». Building. Obtenir des liens-pages avec des liens entrants Sachant que les liens influent directement sur le page rank d'un site, ils sont considérés comme l'essence nécessaire à un bon référencement. Les liens améliorent le positionnement d'un site et peuvent apporter un trafic direct non négligeable. Les solutions permettant d'obtenir des liens sont vastes. Cet article présente de nombreux types de sites où il est possible d'obtenir des liens. Commenter les blogs écrivains Publier des commentaires sur les blogs permet bien souvent d'obtenir un lien. Lorsque le blog est en endopologue, cela est bénéfique pour le référencement. Cette série d'articles explique les méthodes et astuces pour tirer profit de cette technique. Technique du link à a à Le link a Appa à lien, est une technique permettant d'obtenir beaucoup de liens naturels en direction d'une page. La stratégie consiste à mettre en place une page à forte valeur ajoutée, qui recevra de nombreux liens de manière naturelle. Les liens obtenus avec le link AB apportent des visiteurs sur le court terme et améliorent le référencement sur le moyen et long terme. J'espère que ce vidéo vous a été utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et de cliquer sur le petite cloche pour avoir mes nouvelles vidéos dès qu'ils seront en ligne. À bientôt.